et ascendant Verseau, on démarre avec le soleil bien évidemment, puisque c'est lui qui donne l'ambiance du mois et le soleil est en Cancer. Mais euh, disons qu'il va y avoir d'autres choses qui vont un petit peu euh, vous remuer, surtout si vous êtes du premier décan. En tout cas le, la période Cancer c'est toujours une, une période euh, qui est lié quand même à vos habitudes, au travail, à ce que vous faites dans votre vie quotidienne, qui peut être répétitif, euh, ou se répéter tous les ans, ou se répéter parfois tous les jours. Or, bah, vous n'aimez pas hein, ce qui est répétitif, vous le Verseau, vous aimez la variété, vous aimez... Euh, Parfois les surprises, parfois euh, non, hein, mais bon, euh, vous aimez que ça bouge et que ce soit pas trop, euh, comment dire, que ça vous remue pas trop euh, intérieurement. Or, le cancer est un signe très émotif, très imaginatif, très... Euh, vous voyez, dans le rêve, ce n'est pas trop votre nature. Vous avez beaucoup à apprendre du cancer et beaucoup à lui prendre aussi. Essayez pendant cette période, si vous voulez la positiver en tout cas, essayez d'utiliser davantage votre imagination, mais de manière positive, hein, pas pour imaginer le pire, mais pour imaginer euh, des situations créées, euh, et créer euh, même artistiquement euh, ce serait très favorable euh, et euh, aussi pour apprendre à être moins dans le stress à moins euh, vous prendre la tête euh, bon quoique vous allez le voir la conjoncture peut vous obliger en tout cas premier décan à vous prendre la tête deuxième décan il y a une, une opposition soleil saturne autour euh, euh, de, de la semaine du 8 euh, donc euh, bon je pense pas que ça va faire grand chose ça peut simplement vous fatiguer un petit peu vous donner l'impression que vous manquez euh, d'énergie mais bon euh, c'est vraiment très très très passager. Donc on va terminer cette rubrique avec l'entrée du soleil en lion le 23 juillet et, et sa dissonance avec uranus qui risque vraiment de créer de la tension et des pressions autour de vous. Mm. On continue avec Mercure et c'est là, euh, en fait, euh, le problème ce mois-ci, c'est que la première quinzaine, euh, euh, Mercure stationne face à vous en Lyon et euh, elle est en même temps en dissonance avec Uranus. Alors si vous êtes du premier er des camps, je dois dire que c'est mon cas, et que je me demande bien ce qui va se passer, parce qu'il y a de l'imprévu dans l'air. C'est électrique, le climat, et vous êtes un peu monté sur ressort. Alors les planètes euh, Mercure est en Lion, hein, donc face à vous, ça vient pas forcément de vous, de votre vie à vous, mais ça peut être quelqu'un qui vous fait une offre, une proposition, vous faites une rencontre, il se passe quelque chose qui euh, est très excitant pour vous, et puis, et puis, et puis il se passe rien, c'est-à-dire que Mercure stationne, vous n'avez pas de nouvelles, ou alors vous, vous devez donner une réponse et vous ne pouvez pas donner de réponse, euh, et puis euh, plus le temps passe et plus Mercure euh, à ce moment-là recule, et elle va retourner en Cancer, c'est-à-dire que l'histoire du début du mois euh, qui aura été quand même extrêmement euh, tonique euh, extrêmement euh, euh, avec des tensions très fortes et eh ben euh, euh, tout d'un coup ce sera oublié et Mercure revenant en Cancer c'est votre troisième décan qui sera euh, en tout cas euh, qui pourra utiliser Mercure pour euh, son travail pour ses déplacements etc il y aura plus de, de, de rapidité euh, vous aurez un bon sens de l'analyse, de la synthèse, enfin bref, euh, votre intellect fonctionnera très bien pendant cette période, hein, si vous êtes du 3e décan, et ça va durer... Euh, alors Mercure sera rétrograde jusqu'au 1er août, donc peut-être ça fonctionnera moins vite pendant qu'elle sera rétrograde, mais euh, elle reprend sa marche directe le 1er août, et là euh, bon, euh, vous penserez très vite, très bien, et euh, vous serez efficace, vous trouverez facilement des solutions à, à tous les problèmes qui pourraient se, se présenter. On en arrive à Vénus et à vos amours bien évidemment, puisque c'est ce que gère cette planète, mais elle gère aussi votre argent, ne l'oubliez pas, et elle va se trouver en cancer, donc dans votre secteur du travail, hein, du, du quotidien. Alors bon, est-ce que euh, vous allez faire un travail euh, d'été, par exemple? Hein? Certains euh, euh, bon, euh, se augmentent un petit peu leurs revenus en prenant des jobs euh, saisonniers, donc c'est possible hein, que vous ayez un job saisonnier qui vous rapporte. Mais ça, c'est pas les amours, hein, c'est sûr. Mais alors du côté des amours, euh, comment dire? vous serez un petit peu dans la routine, moi je peux pas dire autrement, hein. euh, d'autant plus que Vénus, que tout comme le soleil, va être en dissonance avec saturne, donc euh, bon, vous trouverez que c'est un petit peu plan plan, que ça manque d'intensité, que ça n'est pas... Euh, mais ne vous en plaignez pas, au contraire profitez de cette période parce que vous serez occupé ailleurs avec les dissonances de mercure, du soleil, on va voir aussi les dissonances de mars, donc euh, qu'il y ait au, au moins un, un secteur tranquille, calme, qui est celui euh, donc représenté par Vénus, c'est-à-dire les gens qui vous entourent, qui vous aiment et tout ça, et qui seront là pour vous apaiser, pour vous dire non, euh, reprends euh, ton contrôle, enfin vous voyez, euh, les gens qui vont avoir vraiment de bonnes intentions euh, à votre égard. Donc bon, euh, certes, vous ne serez pas dans la passion, euh, les frissons, enfin tout ce que peut procurer une aventure amoureuse. Hein euh, et puis même si vous êtes seul, on peut dire que ça vous déplaira pas d'être seul parce que euh, vous aurez vraiment euh, hein, d'autres choses sur le feu si je peux dire, parce que vraiment on aura l'impression, euh, que certains d'entre vous sont un petit peu sur le grill, hein? c'est vraiment l'impression qu'ils auront, et fort heureusement, bon ça va se calmer au fil du temps, mais c'est les, les 10-15 premiers jours du mois hein, seront vraiment euh, un petit peu difficiles pour le premier er décan. On termine avec Mars, votre planète d'énergie qui gère vos décisions, votre forme et tout ça, et elle fait les mêmes aspects, c'est-à-dire qu'elle est au début du lion, mais bon, je dois dire qu'elle n'est pas rétrograde, donc elle avance et puis bon, il va se passer des choses et puis après euh, elle, elle va passer à autre chose. Mais le début du mois euh, sera un petit peu... enfin bon, les 15 premiers jours vont être un petit peu difficiles, parce que Mars va être conjointe à mercure et en dissonance avec uranus. Donc euh, bon, euh, je pense pas que ça va vraiment jouer sur votre forme étant donné que Mars et Mercure sont chez, dans votre descendant, hein, donc chez les autres. Alors est-ce que c'est la santé de quelqu'un d'autre, puisqu'on est dans le domaine de la santé avec le soleil en cancer, est-ce que c'est la santé de quelqu'un qui va vous, euh, vous inquiéter? Euh, D'un ami, d'une amie, hein, euh, avec euh, la dissonance d'Uranus, Uranus représente les amis. Hein Alors l'un de vos amis, Uranus, euh, peut avoir euh, de gros soucis euh, représentés par cette conjonction Mercure-Mars euh, et euh, eh bien vous serez mobilisé euh, pour lui venir en aide. C'est une des interprétations qu'on peut donner à cette conjoncture et euh, bon, votre énergie elle sera euh, Bon, toujours une bonne énergie avec le lion, hein, mais euh, disons qu'elle est un peu dépendante de ce qui se passe avec les autres. Et si vous, êtes, vous pouvez être euh, euh, très stressé hein, finalement par, euh, par les événements, par ce qui va se passer, ce qui va arriver à, à quelqu'un, peut-être à votre conjoint, je ne sais pas, mais euh, vous serez dans le stress, ça c'est évident et euh, un verso stressé, c'est un verso anxieux, angoissé, et il faut vraiment faire des exercices de relaxation euh, si vous voulez pouvoir dormir et, et, et vous détendre. Ce qu'il va falloir absolument vous détendre sous cette conjoncture, hein, sinon vous, vous, vous risquez de ne pas tenir le coup, parce que vraiment il y, y, y, y a des fortes tensions. Alors attention, parce que d'abord je peux exagérer, et ensuite, il est très possible que vous ayez d'autres planètes qui rattrapent, hein, qui font que eh ben, vous avez euh, des portes de sortie, euh, vous avez euh, des manières euh, ou des gens pour vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, vous n'êtes pas forcément seul face euh, à, à, à ces tensions euh, difficiles à vivre.